Mais... Wesh la zone, ça dit quoi <rire> Bien trop Bonjour, enchantée, c'est Léa et je vous sers officiellement la main parce que ça fait plus d'un an que je suis sortie des TCA. Et ça, ça a totalement changé ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'alimentation et on va faire un petit peu un bilan. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne connaissez pas mon parcours avec les troubles psy, je vous invite, avant de regarder cette vidéo, à regarder deux vidéos. Oui, je vous fais faire des devoirs comme ça, direct, on ne se connaît pas. Mais je pense qu'il est important de ne pas regarder cette vidéo en premier. Sinon, vous allez rien comprendre. Donc il y a une vidéo qui s'appelle Trouble des comportements alimentaires qui explique que si jamais vous, vous avez envie de perdre du poids tout le temps, que vous contrôlez votre alimentation. Oui, je sais, là, vous êtes en train de me dire quoi Et qu'est-ce qu'elle raconte Faites du sport sans tenir sur le long terme. Si vous cherchez à contrôler votre poids, si vous cherchez tout le temps à perdre du poids et que l'alimentation est une obsession, cette vidéo est pour vous. C'est que vous souffrez sûrement de TCA et je pense qu'elle est très importante à regarder en premier. Et ensuite, il y a la vidéo qui est comment j'ai accepté ma prise de poids. Parce que quand je suis sortie de l'anorexie mentale, eh bien.. J'ai pris 15 kilos et comment j'ai fait pour l'accepter? Mais c'était pas facile, alors du coup, ces deux vidéos sont pour vous. Je vais pas revenir sur tout ça parce que là il faut qu'on avance et que c'est pas le thème de la vidéo. En gros, ça c'est la base. Aujourd'hui, très important, je voulais vous faire une vidéo une semaine dans mon assiette, mais je pense qu'il est très important, très très très important, écrit en 30 fois sur l'écran, peut-être pas 30, 8 fois sur l'écran, de dire à quel point ces vidéos peuvent être non, sont pas peu, sont problématiques et constituent un gros problème. Et donc, je me suis tâtée à faire cette vidéo et avant de faire cette vidéo puisque j'ai décidé quand même de la faire, j'ai plein de choses à vous dire parce que ce genre de vidéos font culpabiliser. Alors oui j'en entends déjà dire oh là là c'est bon on s'en fout et tout c'est juste une journée dans mon assiette etc etc que nenni. Euh, je ne vois pas le mal partout je pense qu'il est quand même très important de se questionner sur les actes les plus banals, les choses les plus normales qu'on voit au quotidien. Nos actes les plus bienveillants sont souvent pas du tout des actes bienveillants mais je pense qu'aujourd'hui il est important de se questionner sur tout ça et notamment sur ces vidéos là. Et en fait entre vous et moi et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu mais ce genre de vidéos fait culpabiliser sur nos propres repas, sur notre façon de gérer notre alimentation, et puis sur notre façon de gérer notre vie euh, en général, même les vidéos routines etc, c'est des trucs qui font complexer sur notre façon de gérer notre vie, puisque en fait c'est des vidéos qui correspondent à des normes sociales qu'il faut atteindre, genre des goals de vie. Sauf que c'est pas la réalité, c'est des contenus qui sont instagrammables, et je trouve ça hypocrite de nous faire croire que ces personnes vont toujours ultra bien, alors que c'est des choses qui sont préparées en avance, et que c'est souvent des menus ou des choses qui sont faites pour faire des vidéos YouTube et non la réalité. De plus, il est quand même très important de situer les repas parce que c'est bien beau de montrer comment on mange, mais on mange pas de la même manière si on fait du sport, on mange pas de la même manière si on est resté toute la journée dans le canap, on mange pas de la même manière si on a nos règles, on mange pas de la même manière si on vient de vivre un truc traumatisant ou une rupture ou quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Il y a des moments où on va être plus... Euh ballonné. Par exemple, il y a des moments où j'ai mon bide, il est super gonflé alors que le lendemain tout va bien. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de complexer sur ce qu'on voit dans le, dans le miroir. Et euh, la plupart des instagrammeuses ou même des influenceuses, etc., sont femmes au foyer. Même si tu filmes des vlogs de ce que tu fais dans ta vie, bah, tu as le temps de faire le ménage, etc. etc. Enfin, tu peux avoir ton entreprise de youtubeur et être femme au foyer, avoir le temps de faire à manger. Moi, j'ai de la chance, même si euh, je ne suis pas femme au foyer, donc je fais mes études plus mes vidéos, donc ça fait que j'ai quand même très très peu de temps pour faire tout ce qui est ménage et bouffe. Néanmoins, je prends le temps de faire à manger et j'ai la chance d'être de, de chez moi et donc d'avoir le temps de cuisiner. Je trouve ça très culpabilisant du coup de se dire Ah, mais moi j'ai pas le temps de cuisiner, elles elles ont le temps, est-ce que ni On peut pas tout faire, on peut pas être sur tous les fronts, chacun son travail. Le principal c'est de graille en fait et il faut pas se culpabiliser de pas pouvoir manger aussi bien que ses filles, de pas pouvoir autant cuisiner que ces personnes, etc., etc. Et il est important de ne pas oublier ça et de ne pas le nier. Chacun son sac à dos de vie, ce n'est pas euh, vous qui êtes trop nul. Euh, je tenais quand même à faire cette vidéo puisque de toute façon elle va sortir euh, pour vous montrer comment je mange et surtout euh, pour faire un peu un anti euh, une journée dans mon assiette j'ai pris euh, plusieurs jours donc euh, c'est pas plusieurs jours c'est plusieurs mois des journées random des journées de règles etc etc où je situe euh, à peu près mes repas ou comment je me sens etc s'il y a des choses à dire un gros trigger warning il va y avoir de la bouffe dans cette vidéo donc si vous n'êtes pas à l'aise si vous êtes dans une période où euh, la bouffe etc vous êtes pas c'est pas votre copine où, euh, vous pouvez quitter cette vidéo vous ne perdez pas grand chose hein, vous n'allez pas mourir etc etc pensez à votre santé mentale avant tout et encore une fois euh, je tiens aussi à préciser qu'on mange tous en fonction de nos moyens voilà il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais repas etc il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises façons de, fa de manger voilà des fois on a le temps d'aller aux courses des fois on n'a pas le temps d'aller aux courses des fois on mange des restes des fois on mange des plats super chouettes personnellement je ne mange pas de viande mais je mange du poisson et je mange globalement ce que je veux quand je veux donc c'est possible que si vous avez des tca ou des, des petits problèmes avec la nourriture vous me jugez et que vous dites que je mange vraiment n'importe comment et que c'est problématique mais ça n'est absolument pas le cas même si c'est très dur à comprendre si j'ai faim je si j'ai envie de sucrer je mange du sucré, si j'ai envie de saler je mange du salé, j'écoute mon corps. Je ne culpabilise plus du tout pour la bouffe et c'est vraiment trop chouette. En fait juste manger c'est comme aller faire pipi, tu vois, t'as envie d'aller faire pipi, ben tu vas faire pipi, ben, t'as envie de manger, tu manges. Évidemment j'apprends toujours quand même les bases de la base, que euh, en ayant des compulsions pendant 10 ans et en étant euh, très euh, phobique de grossir, j'ai appris euh, notamment à rentrer le ventre tout le temps, donc j'apprends à sortir le ventre, même ça par rapport avec la nourriture mais je pense que voilà c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Et j'apprends surtout à manger lentement, à savourer ma nourriture à ne pas me jeter dessus, à prendre le temps de déguster, de prendre du plaisir, euh, éviter de manger devant la télé, etc. etc. Oui, c'est très dur euh, de reprendre le temps de manger lentement, puisque, euh, enfin en tout cas quand j'ai le temps, je le fais. Mais je sais qu'on nous a appris à manger très vite depuis toujours, euh, à, à finir nos assiettes. Alors ça c'est un truc que je ne fais plus. Quand j'ai plus faim, je m'arrête de manger, je ne me force plus à finir mes assiettes. Je ne jette pas, je mets de côté, je pourrais le manger le lendemain. Mais ça, je pense que c'est le plus dur aujourd'hui, à me dire que je suis pas obligée de finir mes assiettes. Non, au final, euh, bah, aujourd'hui je mange beaucoup moins qu'avant, puisque bah, j'écoute mon corps. Bien que ça va ça puisse vous paraître très très bizarre quand vous allez voir ma façon de manger j'ai perdu du poids mais euh, j'ai pas envie de débattre sur euh, sur ça parce que évidemment quand vous faites l'alimentation intuitive si vous faites ça et que vous décidez de manger comme moi alors que vous avez des TCA et pour perdre du poids vous n'allez pas en perdre parce que le but de l'alimentation intuitive c'est juste de ne plus avoir de problème avec la nourriture et déjà pour ne plus avoir de problème avec la nourriture il faut accepter que notre corps c'est notre corps et que euh, les normes de beauté ou que la perte ou la prise de poids etc c'est juste du bullshit et c'est déjà une première étape avant de passer à ça pas non plus une vidéo sur vraiment l'alimentation intuitive si je vous conseille un livre ça serait celui ci donc s'appelle alimentation euh, intuitive une approche anti régime révolutionnaire je vais vous mettre aussi en, en barre d'infos euh, des comptes qui sont super chouettes sur l'alimentation intuitive je continue évidemment à faire de l'activité physique. Ce que j'aime le plus, donc moi, c'est faire de la rando. J'ai trouvé une passion en rando, une passion dense. Aujourd'hui, je ne fais plus d'activité dans le but de perdre du poids. Ça aussi, c'est une grosse déconstruction. Le sport n'est pas obligatoire. Néanmoins, l'activité physique l'est. Et ça me fait toujours rire, les gens minces ou dans la moyenne, qui font en mode oui, non, mais les gens qui sont gros, ils sont en mauvaise santé, alors que ces gens restent assis globalement devant un bureau la plupart du temps, ne font aucune activité physique. Il faut arrêter de penser que le poids définit votre santé, c'est votre mode de vie qui définit votre santé et non le poids que vous avez sur une balance. On parle pas de sport, on parle bien d'activité physique. J'ai fait un petit réel sur ça qui pourra vous aider à comprendre un petit peu tout ça. Voilà, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Et tant mieux. Let's go me va bouffer pendant un mois. Pourquoi vous regardez ça sport du coup j'ai mangé du fromage encore parce que j'ai la dalle et un smoothie aux fruits et au lait végétal. T'as mmh. aussi ta faim, on a plus rien pour toi. Guillotine du coup j'ai pas de lait du coup je vais mettre ça c'est la crème fraîche euh, soja avec de l'eau. Il faut vraiment vraiment vraiment que je mange un truc euh, et j'ai rien du tout d'habitude j'ai des petits suisses de protéines puisque je mange pas de viande. Après je me mets pas du tout la pression congelés, ananas et fruits exotiques il me semble, euh, un peu de crème fraîche, de l'eau et des graines de chia. Il faut savoir que pendant que j'étais dans mes TCA je mangeais pas de fruits alors je sais pas si c'est parce que je suis sortie des TCA que mes goûts ont changé ou parce que j'ai eu euh, bah, le covid mais du coup j'en mange par envie et pas par euh, obligation. Il est actuellement 9h, je me suis réveillée à 7h30, j'ai pris un café puis maintenant j'ai la dalle. 11 je suis toujours en train de bosser mais je meurs de faim Et il n'y a rien Qui me donne En gros, euh, j'ai mangé des olives Midi 40, euh, salade composée avec des légumes De la salade, un peu de mozza, un œuf Et des toasts de chèvre il est 23h je mange un beignet au chocolat euh, du coup je m'en souvenais pas qu'il y en avait on en a acheté tout à l'heure et euh, du coup mon copain m'a dit ton un du coup je suis en mode ok mais pas de suite et du coup bah ben, maintenant c'est le temps de et vu que je, je vais pas me coucher encore avant minuit une heure ben, en vrai c'est pas si bon ces trucs Il faut savoir qu'avant quand on me à manger j'étais incapable de dire euh, pas de suite ou non, j'en ai pas envie. Du moment où on me proposait à manger, il fallait que je le mange de suite le plus rapidement possible. Il est 8h30. Euh, J'ai passé une nuit terrible. J'ai des cauchemars toujours hein, de maison. Mais du coup, je suis en train de petit déjeuner C'est euh, petit suisse et kiwi. Ça a pas l'air très bon, mais ça l'est. Du coup, c'est des restes avec le feuilleté euh, du taboulé ça pour les protes et leur salade. Il y a une pote qui est passée hier qui a ramené ça. C'est le truc le moins écolo du monde. Mais c'est quand même plutôt pas trop mauvais. Mmh, J'ai pas goûté aujourd'hui. Après, c'est une journée qui a été émotionnellement compliquée. 19h40, mais euh, j'avais fait un super tôt. Donc, on a fait des, des ravioles. Enfin, euh, on les a pas fait, on les a, on les a achetées faites. Euh, salade de lentilles et un petit peu de taboulé. Ça, c'est un truc un de mes trucs favoris. Je vais environ il y a une heure. Je bois de l'eau parce que euh, j'aime pas trop boire du café et que je vais aller à la salle dans je sais pas, dans 30 minutes. Ensuite, j'ai pris des petits suisses et du kiwi. D'habitude, je mélange ça et ça, mais les kiwis ils sont pas ouf. Alors, du coup, je préfère manger le kiwi pour pas le jeter euh, tout seul. Et euh, je remangerai un truc en revenant. Je sais pas si je prendrai un shaker. Alors, je sais que les en a, ils sont en mode, ah, là là, les shakers et tout. Moi, je trouve ça archi bon. Du coup, je suis un peu en mode, bah tant mieux. Quand je peux le remplacer, je le remplace. J'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas pris et je trouve ça archi bon On va joindre l'utile à l'agréable et je vais vous donner le tuto pour faire euh, les wraps qu'on a fait la dernière fois en fait euh, C'est en mode façon, euh, donc c'est en mode un peu façon stop, Subway, donc là il est midi 32 euh, Je prépare mes condiments, donc concombre, enfin euh, c'est au choix, hein, c'est ce que vous voulez Là j'ai mélangé du Philadelphia avec du thon, ça c'est ce que j'ai fait maison moutarde de miel et ça c'est les oignons frits Donc là en fait ça part avec le thon au micro-ondes pendant une minute le temps que c'est bien fondu et après on met le reste Et c'est prêt super rapidement et c'est super super super bon gâteau que j'ai fait. C'est le gâteau que j'ai fait. J'ai rajouté de la confiture parce qu'il est un peu... Moi, je suis pas fan de gâteau et tout. Il est un peu sécoce quand même. Je trouve pas qu'il est sec. Les, les blocs de coupe de cheveux les plus improbables avec mon t-shirt à l'envers. Il est 11h, je suis depuis. Et euh, j'ai pas eu faim. Enfin, j'avais la dalle mais j'avais rien qui me... Me donner envie de manger. Du coup, bah, finalement, là, j'ai un peu trop la dalle. Du coup, je me suis refait un gâteau avec de la... Euh, truc. Mais moi, je le trouve sec de ouf, mais il y a rien qui me donne envie le matin, genre. Il est 15h, je suis chez un ami, et on a fait des burgers maison avec des frites. c'est euh, une galette à base de légumes qu'il y a dedans. Moi, du coup, ce soir, on avait grave la flemme, donc on a fait des restes, une salade avec euh, une feuilleté. Voilà. Je viens de passer toute ma journée à jouer aux Sims, et j'ai oublié de je j'avais pas faim, du coup. Là, mon ventre me dit, au fait faut que tu manges 30, je vais manger un petit truc vu, vu que j'ai ultra faim, on va faire simple euh, Sucre pour Pour le sucre et protéines avec les yaourts Il est 13h euh, Je rentre de la salle de sport, j'étais morte de faim Du coup, œufs, lenticorail, Riz, persil, tomate Melon et une petite sauce Du coup, vu qu'il restait des pains On a refait les petits burgers avec euh, Les produits Marché euh, ce matin, j'ai bu un café, mangé une madeleine au chocolat. Et hier au goûter, j'ai aussi mangé une madeleine au chocolat. J'ai oublié de le filmer. Et euh, du coup, bah voilà, ce matin, je mangeais ça. Là, il est. Je suis en train de me faire, de me cuisiner des genre de burgers d'aubergines. Et voilà. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, j'en avais trop marre de manger la même chose. Donc là, on va aller au magasin asiatique pour prendre des sauces et on va tester des plats euh, asiatiques. Je vais revenir euh, des aubergines au four. Et ensuite, je mets un peu de chèvre, un peu de tomate que j'ai fait revenir avec du thym et de l'ail. Ensuite, je remets une tranche. Ensuite, je remets du chèvre, etc., etc. Et je monte. Et ensuite, le reste de tomate, je vais le mixer pour en faire une petite sauce que je vais mettre au frais et qui sera à mettre du coup avec. Et comme ça, ça fait un mélange chaud-froid. Il est 13h et on mange ça. C'est les restes de hier. Et on s'est fait un petit riz avec de la tomate, euh, de la sauce. C'est quoi la sauce chiracha ch Ce soir, c'est tacos végétarien. Il est 19h, on avait trop la dalle. Et après, j'ai pas goûté ni rien, j'avais pas trop la dalle. Et là, j'avais trop la dalle. Et on a vu une pub de tacos, on s'est fait totalement avoir. Voilà. Depuis que euh, je suis sortie des TCA et que j'ai le droit de manger tout ce que je veux. J'ai redécouvert ceci, les céréales. Parce que j'avais arrêté d'en manger dans le sens où c'est bourré de sucre. Et j'étais en mode, oui, mais c'est horrible, il faut pas manger, etc. etc. Du coup, j'ai arrêté d'en manger. Je m'en suis dégoûtée alors que de base, bah, et avec ça, bah, je vais prendre mon café. Donc moi, je prends soit du lait de soja, soit du lait de coco. En, fait, en gros, je consomme encore un petit peu de lait, mais pas du lait liquide. Je trouve ça dégueulasse. Du coup, pour midi, c'est des tortillas avec avocat, oignon et cheddar. Ensuite, il y a un peu de houmous et une petite sauce tomate qui pique. Voilà. À 15h j'ai mangé une rose des sables pour le goûter qu'on s'est fait aujourd'hui. Et là, c'est le soir. Il est 20h14. J'avais envie de trucs frais. Donc on a euh, carottes, tomates, salade, concombre, euh, de la pêche et euh, du persil avec une petite sauce. Il y on... avait qu'on a des, des pains, chèvre. Donc... En ce moment j'ai une faim plutôt euh... pas de ouf. Sinon le programme pour ce matin c'est un kiwi, un petit pain raisin et euh, du café. Oh la t'es trop beau. Midi. Trop, doux. Oh, là, trop beau. Midi. Café et ceci, c'est la sous-marque de chez. Euh... C'est où ça Lidar Price Non. Lidl Ils sont trop bons. Je fais comme les influenceurs, je me filme en train de filmer pour montrer que je travaille beaucoup. 15 novembre, 9h15, j'ai plus un après le monstre, café, tartine. Euh, c'est repas rapide, donc c'est des réchauffés. Ça c'est des poireaux, reblochon et patates reblochon, et une salade avec des pommes, de la feta, du pesto. Je viens de manger du cheddar. Du okay. Du comté, pardon. Là, ça faisait genre deux mois qu'on n'avait pas mangé des sushis. C'est marrant, chaque fois que je filme cette vidéo, on des sushis le soir. Du coup, là, j'ai pris un pokéball. Ah oui, et euh, ça a été une journée... Euh, en ce moment, je suis dans un mood où je me sens totalement vide. Je, je travaille, j'avance et tout, mais un peu comme un automate. Je suis levée depuis 7h, euh, sauf que j'avais pas faim. Et là, il est 10h30 et je meurs de faim. Du coup, je me suis fait la même chose qu'hier, c'est-à-dire des tartines Et ce matin, j'ai mangé euh, à 9h30 un morceau de tarte aux pommes que j'ai fait hier. Euh, salade, quinoa, pommes, tomates, etc. Je mange le petit bout de burger qui me reste d'hier. À 30h, je vais manger de la compote, non de la tarte. Je... Ah, j'ai changé ma chaudière. Les 18h, je viens de rentrer de la salle. Il faut savoir que j'ai euh, 16 minutes de marche pour y aller. Ensuite, je fais à peu près 1h16 de marche pour rentrer. Et ainsi, je mangerai mon repas ce soir un peu plus tard. Et ce soir, je vais me faire une soupe avec l'autocuiseur parce que là, je vais aller réviser. Du coup, ce soir, je suis toute seule et je me suis fait donc une soupe aux champignons et aux marrons. C'est une couleur très étrange, mais c'est bon. Enfin, je crois. Hein. Je tiens juste à dire que cette soupe est une tuerie. J'ai trop la dalle, j'ai plus rien à manger. Du coup, euh, mon copain a ramené ça hier soir. Ça a fait mon petit-déj. plus de tarte. Il est 13h. Je me suis un peu chauffée à faire à manger parce que j'ai fait du sport ce matin et que ce soir, je vais à la danse. Donc, il faut que je me nourrisse. Tarte au poireau et au comté. Non, c'est une quiche, poireau comté une salade verte. Voilà. Il est 17h. Euh, mon copain m'a ramené une madeleine au Nutella. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait déculpabiliser de votre vie. Enfin, en tout cas, je l'espère. Euh, N'hésitez pas euh, à me rejoindre sur mon Instagram, donc Léa Chou avec deux E sur mon podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas pour retrouver tous ces épisodes de façon audio quand vous n'avez pas le time. Sur ce, je vous fais un câlinou si vous l'acceptez, donc un câlinou consenti. Et pensez à prendre votre week-end à chiller et à ne pas travailler. C'est important de, de se poser. Bye bye